Stéphane Jaffrin, bonjour. Je prépare une thèse sur les GEM à l'université Vincennes-Paris 8, Saint-Denis. Et donc je suis en troisième année de thèse et je viens vous présenter aujourd'hui le livre que je vais publier en mars prochain aux éditions RS dans la collection Tram sur les GEM, les groupes d'entraide mutuelle. Je suis, on peut dire en France, le seul sociologue des GEM aujourd'hui. France et dans le monde, parce qu'il n'y a pas de GEM ailleurs qu'en France. Alors voilà, donc euh, euh, les GEM, c'est des groupes d'entraide mutuelle. Il y en a 650 en France. Ils existent depuis 2005, donc depuis 15 ans. Ils regroupent environ 35 000 personnes. Ils sont financés chacun à hauteur de 80 000 euros. Donc ça représente un budget total d'environ de, 40 millions d'euros par an. C'est financé par les autorités régionales de santé parce que ça concerne avant tout les personnes en situation de, trou de souffrance psychique et qui à cause de cela se trouvent souvent isolées socialement, ne travaillent pas et, euh, et donc ont besoin de se retrouver entre eux, d'avoir quelque chose qui les motive, qui les stimule. Et donc, euh, donc voilà, bon, il faut des... J'ai eu une vie active très diversifiée, donc, mais à la base, je suis sociologue, puisque j'ai fait il y a 30 ans l'école des études en de sciences sociales avec Alain Touraine, Michel Maffezoli, Robert Castel. Et j'ai publié deux ouvrages de sociologues. Donc le premier, les services d'aide psychologique par téléphone en 1992, dans la collection Que sais-je Et en 1995, la tribu des civistes, sur, les citizen, sur la citizen band, donc le fait de pouvoir communiquer par radio, par radio interposée. Donc, alors, les GEM, comme je le disais, il y en a 650 en France, j'ai fait donc ces trois dernières années un peu le tour d'entre eux, enfin j'en ai visité une centaine, à travers une trentaine de départements français, et euh, donc j'ai également fait, j'ai lu... Euh, la, la la dizaine la dizaine quinzaine de, de mémoires scientifiques en master 2 notamment mais aussi il y a les thèses qui ont été faites sur les gemmes il y en a eu trois euh, cinq exactement en sciences de l'homme donc c'est un savoir ce livre que je vous présente aujourd'hui et le fait c'est un savoir à la fois de terrain donc une ethnologie des gemmes donc euh, une centaine de gemmes, et à savoir l'ivresse. J'ai lu à peu près tout ce qui s'est écrit sur les gemmes, c'est-à-dire pas grand-chose pour l'instant euh, par rapport à d'autres sujets. Voilà, donc... Euh, alors, mais ce livre n'est pas une ethnologie des gemmes. il donne un petit peu, parce que c'est un livre de poche, hein, qui ne fait que 280 pages, il donne un petit peu la substantifique moelle des GEM. C'était le résultat de ces, deux ans, de ces trois ans de recherche, donc, à travers une série de thèmes, parce que dans chaque GEM il y a un animateur professionnel, alors je, je consacre 15 pages à qui sont ces animateurs, il y a des présidents de GEM, parce que ben, les présidents de GEM, c'est des associations loi 1901, donc, et ces présidents président un conseil d'administration. Je consacre donc beaucoup de chapitres aussi aux parrains et aux gestionnaires de GEM. Les parrains, ce sont un peu l'autorité morale de chaque GEM. Hein. Chaque GEM est supervisé par un parrain. Les gestionnaires, c'est ceux qui s'occupent de la cuisine quotidienne de gemmes, l'intendance, qui aident plutôt les, les adhérents à gérer leurs gemmes. Voilà, il y a des gemmes plus ou moins autonomes, d'ailleurs j'en parle aussi beaucoup. Alors, dernière question un petit peu à préciser, c'est à quel public s'adresse ce livre Alors, il s'adresse en fait à tout le monde, c'est vraiment un ouvrage grand public, hein. il, est, il est agréable à lire d'ailleurs, la tombe beaucoup un style paraît-il bon, à vous de juger, et euh, donc tout le monde, tout, tout le grand public peut le lire. Tout le monde qui s'intéresse à des faits de société et les GEM en sont un, même s'ils sont très peu connus pour l'instant, aimera ce livre a priori. Mais il s'adresse plus spécifiquement évidemment à tous les gémeurs, tous les animateurs de GEM, mais à toutes les personnes, toutes les personnes qui tous les travailleurs sociaux des structures médico-sociales, qu'il s'agisse des infirmiers, des assistants sociaux, des animateurs, et donc qui travaillent soit dans le secteur de la santé mentale, soit dans le secteur de l'animation socio-culturelle, voilà. Mais ce, ce livre peut s'adresser aussi aux psychiatres, voilà, et à tous les étudiants, toutes les personnes qui veulent devenir, investir le monde du travail social, et pourquoi pas...